Salut à tous, c'est Olair Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va reprendre le concept de Scotty Kraner Et de Fabio Wimmer, la fameuse planche à clous Un soin en longueur, c'est ça la délimitation Celui qui rate, va crever, il va se faire mal Pour ça, toute l'équipe du Bomber Show sont avec nous Et je vous demande d'accueillir en premier Paul Lefebvre Ça va la forme Et toi Yes. Et deuxième rider, Franck Paulin, vous le connaissez Apparition Yes. Ça va la forme Qui va crever le premier c'est parti Et bien sûr, si vous aimez le VTT, pense bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu cliques là, actives la petite cloche. Training, c'est parti on a délimité le parcours. À chaque flot, c'est un mètre. On va voir un mètre, deux mètres, trois mètres, quatre mètres, cinq mètres. On va peut-être pas aller jusqu'à 7 mètres. On part du petit module qui est là-bas. Comme ça, on aura tous la même euh, vitesse. Et puis, on augmente à chaque fois. Qui attend qu'il y en a un qui perde. parti. Qui commence Moi, je commence. C'est bon, Ah Ok. On commence. Deuxième je ou suis. troisième Ouais, ah, je suis. Ah, Ok. Avant. Ah, bon. Un mètre. Pas un mètre. Allez, première planche. Un mètre. Juste attends, je te montre juste la hauteur des clous. Je crois. je me suis un petit peu emballé en créant ça. 5 cm de haut, les clous. Si on crève pas avec ça. Vas-y, Francky. En plus, attendez, nous, avec Franck, on est team pédale plate. Mais Polo, viens voir tes pieds. En plus, il triche, regardez ça. Il a les pieds accrochés, le gars. Ah là là, team pédale auto. C'est lui. On va voir si c'est mieux du coup. Toujours dit, il faut toujours apprendre avec des pédales plates. Que les pédales auto, ça va aider à tirer plus haut. 2 mètres. Oh, Franck, t'es freestyleur. Normalement, c'est une figure entre chaque saut. Ah. Oh là T'as tenté un truc. <rire> Hop. Hop. Ah non, C'est parti sur lâcher une main et ouais, est <rire> ouais. comme ça bah... bah 3 mètres en plus c'est loin En plus on aura le temps ça commence hein. Après je vais amener le camion J'ai une plaque sur le toit Je vais me servir du tremplin et je vais essayer de monter sur le camion vous allez voir Hop Hop Pas trop de marge Ah ça commence à se rapprocher dangereusement Ouais ouais Hop. Hop. Ouais 1 mètre de large ça avait du rap ça va Il va crever le premier Hop là, à 4 mètres. Allez, allez, allez. allez. Oh. Oh, oh, Ça sent l'explosion Non t'avais un peu de marge franchement. Peut-être pas le mètre, mais là t'étais bien là. Faut que j'arrive à tomber entre les clous en T'avais fait. ouais. <rire> ah, oh. oh, ouais. la marge aussi. Allez à moi Moi ouais, j'arrête ouais, de jouer, de jouer. Allez Francky Ça met la pression Ça met la pression Allez J'ai dit que je passais premier Combien là 5 mètres Allez, C'est marqué en gros en rouge Le juge a dit 5 mètres Je vais repérer où ils sont les clous Faut que je visse avec les petites trous. Bien à droite, il n'y a pas de clous Allez, là pas de En plus, il se les jouait genre en mode... Tant, c'est le dernier ah si, ah si Écoute là. Ah ouais là. Ah bizarre. <rire> ah j'ai ah, tout pa, donné. oh Mais me pa, remets pa, pa, un gros coup de dent que ça fasse vraiment psh. Ouais vas-y un coup vite fait là. Ah, Allez non, non. une belle crevaison. Ah mais à bout hein. Y a pas de. <rire> y'a pas, de... pas de. On arrête là. Mais du coup on arrête le jeu là c'est bon. Non, on a notre clair on passe le ah, On a notre perdant pas le jeu. Ah donne tout je sais que tu vas y arriver. Monsieur l'arbitre, je, je. <rire> je veux bien t'arriver après, mais bon t'arrivais là quoi. Yes Est-ce qu'on valide ouais. Moi je dis t'as triché hein. Ouais. La limite c'est là, puis, sinon. Est-ce que j'étais derrière mais... Non t'as touché. Ouais. Mais... étais derrière mais ici. Ah. ah c'est bon, bon. Du coup, t'étais vraiment hors de la piste. Donc ça compte. Ah hein moi je dis faut lui refaire un coup hein. J'étais derrière. Ok oh. ça va, mais la prochaine fois. Oh bah moi j'arrête là. Pas d'échappatoire hein. De toute façon c'est des pneus Michelin, ça crève pas il paraît. Waouh oh dans la Oh, j'ai risqué ma vie là. Vous avez de la je... marge en fait. Enfin, je me suis pris le pneu là. Continuez. Ah, je me suis coulé. <rire> moi, je... pendant que je change. Ah, j'ai je... ah, ouais, bon. ah, tout. Vous avez moi, un je... mètre de marge là. Ah ouais Tu rigoles ah, ouais. ou quoi J'ai un mètre de marge avec ah, ouais. la roue avant pas avec la roue arrière. Ah, je suis arrivé ici quoi. Ce qu'on fait, 50 cm. Ouais. Ça, c'est la mort ah, subite. C'est la, la mort subite. La... Ah, pour toi, moi, je, je laisse ma place. Ah non, mais bah, y'a pas ça. On n'abandonne pas. C'est Bomber Show ou c'est pas Bomber Show là Du coup, la grande idée, ça être avec l'enduro servir de ce module là et d'aller sur le toit de mon camion j'ai une grille normalement ça devrait pas l'abîmer et après bah je fais le saut ça devrait le faire <musique> j'espère que vous avez aimé ça bon Polo c'est le moment de la planche finale Francky le juge du coup maintenant ouais, pas de 50 15. Ouais, la planche quoi. Regarde, la planche, j'ai avancé d'une planche. Voilà. C'est vraiment, vraiment pour que je crève quoi. On va se faire mal, hein. Bon bah. À toi, hein. Vas-y, je t'en prie. La planche ou rien On triche pas ce coup-ci. On ne triche pas. À la fin Allez, allez, allez, allez, allez, allez De tout, non Oh non Oh non Oh non c'est interdit ah je m'en fous tu le fais, il y aura jours là mais là Voilà Plus d'échappatoire là, là. là, là. Mais non mais c'est le il m'envoie là-bas Non mais c'est pas grave on décale le truc hein Ah je suis extrêmement déçu Là, là tu serais arrivé en plein dessus je pense Ça on va redresser le clou de Francky, tiens Voilà niveau longueur Ouais t'étais bon Nickel, nickel dessus ah, Un mètre <rire> Appuie bien quand tu réceptionnes Il va garder la planche dans son pneu Il va encore oh, je oh j'arrête Arrête tout. C'est pas possible de rater sur les coups. Des, des mauvais joueurs comme ça. imagines, tu mets une barrière, tu dis vas-y, fonce dedans, moi, consciemment, tu vois, quand Ah, moi, j'y suis allé, il a pas de soucis, je <rire> peux pas, quoi. Oh, le mental, le mental zéro. Allez, Aurèle, à toi. Non, non, mais attends. attends. <rire> ah, si tu veux, je saute à côté aussi, hein. Il a pas de soucis. Tu mets le pneu avant, c'est vraiment impressionnant, hein. Si tu veux, je peux passer avant, mais t'es obligé d'y aller quand même, hein. La peur, c'est pas possible, ça. C'est ta faute, hein, qu'à sauter du premier coup, hein. Allez, à fond, là. Auto. Allez Allez, allez. Salaud! Bah voilà! T'as l'impression? Ça veut dire que j'ai quand même le droit à deux coups à côté. Ouais, et... si, tu veux, <rire> si tu veux. Non, crève direct, allez, t'emmerde pas. On va tout donner! Allez Aurèle! Oh, il est à côté en plus! Oh. Allez, tu refais, t'es à côté. Ouais, j'étais à côté. Oh, bah, bien ah, sûr as que si. T'as atterri oh. sur la planche, en plein milieu là. C'est le coup de la peur, on dit. Le tu coup connais? De la peur. <rire> Je commence à manquer un peu d'élan, j'ai l'impression là, non? Ça passe! Allez! Quoi, on va jusqu'à la mort eh Non non, non On va plutôt regarder Francky changer faire. Francky tu <rire> veux le refaire pour <rire> une <rire> chance Vas-y <rire> bah, <lesires. rire> <bisacción> <rire> Polo du coup j'ai la finale là Un peu de trial vu qu'on est trialistes tous les deux Celui qui va le plus loin mmh. là dessus <médic�ifié> oh, allez. Yeah. À toi Polo Mais une petite marque tiens pour qu'ils s'en souviennent En vrai je suis sûr que je peux tout faire attends Team petite pédale Ouais représente Tout ce qu'on aime pas quoi On avance tout ça c'est sympa Toi qui voit c'est la finale de toute façon moi je te dirai maintenant c'est la compète. c'est un échec Ouais Tu rates la planche à clous Si tu veux on met la planche à clous sur le côté là Allez donne la planche à clous Attends Ouais il va sauter de l'autre côté Ah mais je suis Jack de l'autre côté moi Allez y va Allez Voilà Prochain coup Ouais! Ah. Un pied! Voilà un peu ça! Oh, oh, oh. Ouais, <rire> ouais, ouais, bon! Sympa ta randonnée! Ouais! Eh bah, ça mérite oh, une planche à coups de. Oh. Ouais, voilà, c'est dur là! Petit virage! Yes! Ah bah, si c'est possible yes. d'avoir aussi un pied! Ah, je suis au bout! Yeah A toi Apollo yeah Là j'ai mis la pression, je pense que ça, comme défi ultime, ça va être tout. top. Ah, moi j'ai juste 3 essais pour le finir si tu si tu arrives là. Allez Ah oui, mais d'accord, ça triche Ouais oh on a convenu tous ensemble Que si cette vidéo atteint les 10 000 pouces bleus On mettra, bah c'est à vous de nous dire Polo ou Franck, allongé toi, ou g... toi <rire> ou moi Comme un fakir, il sera sur le dos Et on lui roulera dessus en vélo Les <rire> 10 000 pouces bleus Bien sûr allez les suivre sur leur Instagram, c'est écrit dans la description Paul et Franck, et je vous dis à lundi 18h comme d'habitude D'ici là, pensez à vous abonner, ciao les gars Ciao. Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible C'est sur oréliens.fr À la semaine prochaine, ciao